Bon réveil à vous, vous êtes bien sur Planète 360, j'espère que vous avez pris votre dose de caféine Car notre ami Guy de La Fortelle, l'investisseur sans costume, est toujours en forme, même le dimanche Bonjour Guy Bonjour Mickaël, bonjour à tous Je vous vois derrière votre écran, vous n'avez pas encore pris le bon réflexe Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos et articles dans l'espace communauté Commentez, partagez, pouce bleu, je compte sur vous. J'ai fait un rêve hier soir, oui, devenir propriétaire. D'une maison, d'un appartement, d'un terrain ou même d'une femme. Je plaisante bien sûr, je suis obligé de le préciser, hein, sinon je risque d'avoir une plainte de nos amis féministes qu'on embrasse. Allez plus sérieusement, le magazine libéral britannique The Economist dénonce les politiques d'encouragement à la propriété du logement qu'il qualifie D'horribles maladresses, ils vont même plus loin, la multiplication des petits propriétaires, une bombe atomique pour l'économie. Rien que ça. D'où ma question, l'accès à la propriété est-elle la plus grosse erreur politique et économique des pays occidentaux Qui Non Merci, bonne journée, au revoir. <rire> Non, non, non, c'est très étonnant euh, venant de The Economist euh, qui est probablement euh, le, un des principaux euh, médias euh, néolibéraux anglo-saxons qui, euh, depuis les années 80, euh, a fait euh, de la propriété son cheval de bataille euh, et qui a été un des plus grands pro promoteurs du mouvement néolibéral, euh, du néo faute d'un meilleur mot. Qui est quand même né euh, au Mont pélerin en, en 1947 euh, lors d'une réunion euh, d'économistes euh, emmenés euh, par Hayek euh, sur la défense absolue de la propriété. C'est vraiment, c est, c est que je, quand je dis absolue, c'est-à-dire que pour eux, la défense de la, pro de la propriété ne souffre d'absolument... Aucune atténuation, aucune rien. C'est vraiment c'est le mouvement néolibéral euh, et tel qu'il est conçu par Hayek euh, en 1947 au Mont Pèlerin, euh, c'est vraiment la, la, la, la, la, la défense de la propriété privée comme pierre fondatrice euh, et d'une sorte de liberté fondamentale dont le droit de propriété fait partie. Soit dit en passant, hein, juste pour remettre un tout petit peu de, de, de, de, de plomb dans la tête des journalistes et des économistes, le droit de propriété euh, fait partie euh, de la Déclaration euh, universelle des droits de l'homme et ça fait partie, notamment euh, en France, euh, de ce qu'on appelle le bloc constitutionnel. Euh, le, et donc, si vous voulez, le droit de propriété, c'est une liberté absolument fondamentale qui, qui, qui, a, qui a plus de deux siècles, euh, même beaucoup plus en soi. mais euh, et, euh, qui, et, et donc, si vous voulez, il euh, faut faire un peu attention, parce que si vous voulez, la, la Constitution, j'aime bien juste rappeler un truc, c'est-à-dire que le, la, la, la, une, la Constitution est quand même euh, acceptée par le peuple par référendum. C'est quelque chose d'extrêmement de, de, fort, une constitution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en changer de temps en temps, mais euh, c est, c est, c est, la, la constitution, c'est quelque chose d'important, sur lequel on ne s'essuie pas les pieds, euh, même quand on est journaliste euh, néolibéral, de The Economist, et même quand on est anglais, parce que la constitution anglaise est un peu différente. Euh, donc c'est toujours bon de rappeler ça, hein, c'est un droit fondamental. Euh, et donc, vous avez donc, le The Economist qui, pendant des années, tout d'un coup, euh, semblent tourner kazakh. Hein. Alors à aucun moment dans cet article ils se remettent en cause et à aucun moment ils disent ah oh, zut on s'est trompé hein. c'est toujours les autres c'est jamais eux. Euh, et ils ont deux arguments euh, pour vous dire euh, que le droit de propriété en fait c'est mal. Euh, deux arguments qui sont dans les économistes qui sont en plein c'est une mouvance hein. si les économistes attrapent un truc qui est dans l'air du temps euh, qui euh, dans, dans dans dans dans les ce que ce que ce que envisage et ce qu'imagine euh, ceux ce qui s'appellent nos élites que, faudrait Il faudrait qu'il s'appelle comme ça même. Et euh, donc les deux problèmes qu'il voit, c'est euh, tout d'abord, vous avez un, un problème de mauvaise allocation euh, de l'épargne et que euh, bah, bien évidemment, en France, et, on va se concentrer sur la France. Le premier placement des Français, c'est la, la pierre, c'est l'immobilier. Euh, donc euh, eux, ils voient une mauvaise allocation, euh, et, euh, et que bah si euh, tout, tout le monde n'était pas propriétaire, euh, si tout ce, en tout cas une bonne partie de la population n'était pas propriétaire, ces gens euh, mettraient leur capital dans l'économie productive, l'économie réelle, comme si la pierre c'était pas réelle. Et puis on investirait dans nos entreprises, dans nos talents, dans la reprise, ça serait beau, ça serait magnifique. Euh... Ouais, sauf que on en a déjà vu dans d'autres dans d'autres émissions ensemble, Michael, que le problème en ce moment, c'est pas qu'on ait une mauvaise allocation du capital, c'est qu'il y a trop de capital. Il y a beaucoup trop de capital et que euh, aujourd'hui, les, les entreprises souffrent d'être trop capitalisées. Donc, si vous voulez, c'est pas en réallouant l'épargne, en fléchant, parce qu'ils adorent flécher nos, nos épargnes, en fléchant de force nos épargnes hors de l'immobilier vers des marchés financiers qui sont déjà en situation de, de, de totalement morbide, d'obésité de, de, morbide, qu'on va changer quoi que ce soit. On va même ajouter au problème. C'est-à-dire que donc, déjà, ce premier argument est, est totalement spécieux, et même complètement stupide. Euh, vous voulez rajouter encore plus de capital sur les marchés, mais les marchés sont déjà, euh, sont déjà en train de crever de ça. Et le deuxième argument, qui est éventuellement plus intéressant, qui est celui de dire, bah, une fois que vous êtes propriétaire, euh, vous allez vous arc-bouter sur euh, votre petit truc, et vous allez surtout vouloir que absolument euh, rien ne soit construit autour de chez vous, euh, bah, parce que ça risquerait de faire baisser la valeur de votre propriété, et donc vous allez devenir des petits aigris, euh, et, et que euh, c'est très très mal, ça. Honte à vous. Honte à vous, tous les propriétaires. De, honte à moi, du coup, euh, qui, euh, maintenant, vous êtes comme ça, vous êtes accrochés à votre petit lot de terre et que vous n'allez plus jamais vouloir qu'on construise. Et on a un déficit de logement. Mon bon, monsieur, ma bonne dame, il n'y a pas assez de logement. Et c'est à cause de vous, tous les méchants propriétaires. Euh, alors, il y a, y a une forme de, de c'est un peu vrai dans le sens où effectivement, euh, alors je ne parle pas. Euh, au, au, si vous regardez dans les communes, euh, c'est vrai que c'est un adage que moi j'entends assez souvent et qui est je, je, je, probablement de la sagesse populaire, qui est que quand vous êtes élu maire d'une ville, vous n'avez assez peu, vous avez assez peu d'intérêt à, à faire beaucoup de développement immobilier parce que vous allez changer la sociologie de votre ville et en changeant la sociologie, vous avez plus de chances de perdre l'élection d'après. Vous avez un certain nombre de choses comme ça, et effectivement, vous avez eu des grandes théories sur Londres, où on vous explique qu'il y avait trop de propriétaires à, à Londres, et que du coup, ça avait empêché le développement immobilier de Londres euh, à cause de, de ces propriétaires qui refusaient à chaque fois toute nouvelle tout, tout, tout, tout, tout construction. Donc oui, il y, y a du vrai là-dedans, maintenant deux choses. Euh, il est absolument spéculatif d'estimer aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de logements en France. C'est peut-être vrai, peut-être faux, c'est pas évident du tout. Euh, et ce qui est sûr, c'est que vous avez des endroits où il n'y a pas assez de logements et il y a des endroits où il y en a beaucoup trop et qu'en France bien évidemment le problème du logement n'est certainement pas euh, uniformément réparti. c'est pas s'avancer beaucoup que de dire ça. Euh, et donc vous avez éventuellement un problème de répartition euh, des logements et de la population. Euh, mais ça, c'est autre chose. Si vous voulez, ça n'a strictement rien à voir euh, avec des questions de propriété. Au contraire, euh, au contraire, parce que euh, le, le, si vous êtes, euh, quand vous êtes propriétaire, vous allez vraiment faire un petit peu attention aux endroits où, où vous allez vous installer. Enfin, c'est pas du tout évident. Euh. Et puis, euh, si vous dites, bah oui, mais si l'intelligence collective de, de, de, de propriétaires euh, euh, et, pas, et pas suffisamment bonne pour aider à développer. Bon, Pourquoi pas, mais qu'est-ce que vous mettez en face Vous mettez quoi en face Vous mettez une bande d'Atali dans un bureau qui avait décidé de là où il faut construire, et là où il ne faut pas construire, de là où les gens doivent aller, et de là où ils ne doivent pas aller bah, Ça s'appelle euh, centralisation à la française. Euh, on l'a déjà fait. Euh, C'est comme ça qu'on a développé euh, nos banlieues euh, après, la deuxième, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été une catastrophe c'est probablement la plus grande catastrophe euh, urbaine, d'urbanisation, euh, je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis un gros paquet de temps quand même. Donc euh, à la limite, si vous voulez, pareil, c'est prendre le truc totalement à l'envers. Euh, si vous n'aviez pas eu cette énorme centralisation, où on avait construit plein de tours partout pour faire venir tout le monde, à Paris ou dans des grands centres urbains, et si on avait laissé les gens faire naturellement, et si on avait laissé les propriétaires s'occuper de leurs propriétés, peut-être qu'on n'aurait pas une telle concentration donc, si vous voulez euh, vouloir mettre de la centralisation, parce que quand vous dites aux gens « vous ne devez plus être propriétaire », il y a quand même quelqu'un qui est propriétaire. Et si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Alors, mais non, ils ne vont pas vous dire euh, « il faut que ce soit euh, des grandes entreprises, des grands milliardaires et tout ça », parce qu'on est, est en France quand même, si vous voulez. Donc, on va vous dire ça va être des organismes publics. Euh, c'est le grand rêve. Vous avez des tas de pseudo-grands serviteurs de l'État, euh, de, de, de Pisani, Edgar Pisani, euh, qui était un ministre euh, dans la deuxième partie du XXe siècle, euh, ou où, euh, où son fils, fils ou petit-fils, soit de son fils, euh, Jean pisani Ferry, qui était l'auteur du programme de Macron, qui sont des gens qui détestent la propriété privée, qui rêveraient que la propriété privée soit en fait publique et du coup soit aux mains de ces espèces de pseudo-grands serviteurs de l'État, qui puissent avoir eux leur gros jouet à eux. Euh, et donc c'est un truc qui vient de loin, hein, de. Ne plus avoir de propriété privée, euh, mais c'est absolument catastrophique, si vous voulez, le. le, le c est, c est imaginez tout d'un coup vous revenez vous faites l'inverse de ce que vous, de, de, vous faites l'inverse de ce que vous prétendez en faisant ça vous empêchez les gens de naturellement aller se mettre là où il faut là où ils voudraient là où c'est intéressant là où ils vont estimer que c'est le mieux pour eux vous allez forcer des comportements et forcer des comportements c'est jamais très bon c'est très à la bonne en ce moment on, on appelle ça le nudging on appelle ça comme on veut mais c'est pas bon et donc voilà, vous avez ces deux arguments pour dire il y a trop de, de, de propriétaires. Vous en avez un, un troisième généralement qui est un argument vaguement écolo, qui se voudrait écolo, qui est de se dire que bah oui vous comprenez la grande révolution en cours c'est on passe de la propriété à l'usage. Euh, je vois pas. Il y a pour moi, il n'y a absolument aucune opposition ni contradiction entre les deux. Je vois pas pourquoi. Euh, je suis entièrement d'accord. Généralement, dans ces cas-là, on prend l'exemple de la bagnole, qui est de se dire euh, bah, une bagnole, euh, elle marche dix minutes dans un sens, dix minutes dans l'autre euh, chaque jour, euh, et puis il euh, y a une seule personne dedans, euh, et euh, c'est une richesse extraordinaire qui est monopolisée pour rien, ou presque rien. Euh, ça serait beaucoup mieux si euh, cette voiture euh, était utilisée par beaucoup plus de monde et qu'elle servait beaucoup mieux, parce que là, là c'est un gâchis de. Richesse c'est de la pollution. Euh, je suis assez d'accord. Je trouve ça absolument délirant. Pour moi, on a beaucoup trop de voitures. Euh, c'est on, on accorde beaucoup trop de place nos voitures. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec euh, le propriétaire de la voiture Ça a strictement rien à voir. Je suis désolé. Le blabla car, qui est probablement une des très bonnes manières de partager sa voiture, vous restez propriétaire de vos voitures. Ça n'a strictement rien à voir. Euh, en sens inverse, si vous prenez euh, une Uber euh, en leasing et que vous n'êtes pas propriétaire de votre Uber euh, bah, vous allez avoir un gros 4x4 et vous allez être un gros pollueur et vous allez être un, un, un, Bah, Je suis désolé. <rire> et oui, quand vous avez un gros 4x4 Uber, vous êtes un gros pollueur. Hein. C'est pas parce que c'est l'électrique que c'est mieux. Donc ça n'a strictement rien à voir. Vous pouvez, pour moi, il n'y a pas de, de, de lien entre le fait de, de, de transformer un usage et euh, en changer sa propriété. Ce sont deux choses qui sont très différentes et, et il est absolument fallacieux et spécieux de se dire que pour passer à une société d'usage, euh, il faut euh, interdire la propriété privée. C'est totalement faux à mon avis, c'est même très très très très mal. Euh, en revanche, euh, je vais finir là, cette vidéo là-dessus. On, on avait commencé sur le Mont Pèlerin, on va finir sur le Mont Pèlerin. Euh, dans cette fameuse réunion de 1947, justement, qui était sur euh, la, la, la propriété, euh, qui, qui, qui a institué la propriété privée euh, comme, euh, comme droit euh, absolu et comme principe absolu de, de, de, de ce, ce principe de pensée, vous aviez un économiste français qui s'appelait Maurice Allais, qui est un, un grand, grand, grand bonhomme, euh, qui est donc été à cette réunion et qui est le seul... Il devait être une trentaine, euh, qui a refusé de signer à la fin de leur petite sauterie, de refuser le manifeste. Euh, et il a dit Non, moi, je ne vous signerai pas ça, euh, parce que euh, votre truc où euh, vous avez cette défense absolue de la propriété privée dans un système capitaliste qui, euh, par définition, par construction, est déflationniste, et, et du coup, un univers de taux qui baisse, hein, en, en 1947, Maurice Allais avait. Très bien vu que vous, on rentrait dans une phase à très long terme, hein, dans une phase effectivement à 50 ou 70 ans, où on allait avoir une baisse des taux, que les taux allaient tendre à zéro. Et il disait quand vous êtes dans un système dont les taux tendanciellement vont à zéro, il n'avait pas prévu les taux négatifs, il est mort juste avant le pauvre. Euh, le, donc quand les taux vont à zéro et que vous avez cette défense absolue de la propriété privée, et bien la valeur du capital devient infinie. Et quand la, la valeur du capital devient infinie, vous avez une erreur système, le truc n'est pas possible, le truc n'a plus aucun sens, ça n'a plus de sens économique, ça n'a plus de sens social, ça n'a plus de sens écologique, ça n'a plus de sens politique, ça n'a plus aucun sens. Il n'y a rien d'infini dans ce bas monde, les armes ne montent pas jusqu'au ciel, c'est pas possible, quoi. Donc, déjà, euh, ce, qui est, ce qui est vachement bien euh, dans ce qu'a prédit Aller en 1947, c'est que ça se réalise. Donc déjà, ça vaut le coup d'écouter le bonhomme, parce que 70 ans plus tard, on est dedans. 1900... Imaginez, 1947 la, la, la, la, la stature du bonhomme pour, pour avoir sa, cette puissance de réflexion. Donc, euh, est, il est assez bon d'écouter le truc. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, « Ah Le capital, la, la, la, la valeur du capital a tendance à aller vers l'infini. » Et donc là, Plutôt que de se dire, il faudrait peut-être travailler ça et se dire, euh, le, le, on va euh, peut-être euh, laisser le capital retomber, détruire du capital excédentaire, qui est probablement une des choses les plus importantes qu'il faudrait faire aujourd'hui, les plus difficiles et les plus compliquées, mais qui réglerait un nombre de problèmes assez énormes, à la fois politiques, sociaux, économiques, écologiques aussi, hein. euh, c'est vraiment, c'est pour moi, c'est un des très très grand problème de notre temps, c'est le problème de, de, de, de surcapitalisation euh, du monde. Euh, et que ben, quand aujourd'hui vous voulez interdire la propriété privée, vous êtes pas du tout euh, en train de résoudre ce problème de, de, de trop de capital, vous êtes en, au contraire en train de le sacraliser. Vous êtes juste en train de vous dire « Ah ben non, vous, vous n'y avez pas le droit, c'est pour les autres. » Vous êtes en train de faire une société de caste dans laquelle il va y avoir des très grands propriétaires et dans laquelle, au contraire, euh, il y aura euh, des, des, des vanupiés, euh, des, euh, des, euh, des, des des indésirables. Hein. Vous, vous, nous sommes des indésirables euh, et, et qui ne devraient pas avoir le droit de propriété. Et en revanche, vous devriez avoir la propriété pour une espèce de fonction publique qui, en fait, est aux mains de grands serviteurs de l'État, dont on se demande à peu près qui servent, véritablement de gens non élus, des grands administrateurs, des, des les grands commis de l'État euh, qui sont... Euh, qui sont probablement des gens euh, très néfastes euh, dans, dans, dans nos sociétés actuelles, et au contraire, des, des sociétés de, de grands milliardaires. Alors bien sûr, ce sera dans des fondations. Hein. Bill Gates, euh, sa fortune dans une fondation, n'empêche qu'il la contrôle toujours, et ça lui permet de plus payer aucun impôt. Donc le côté fondation, il euh, faut faire bien attention à ça. Euh, le, le, le charity à l'américaine qui s'est développé depuis les années 80, euh, c'est une des plus grosses arnaques euh, qu'on ait vues. Et donc, si vous voulez, cette volonté de de de droits de propriété, c'est vraiment sacraliser Cette espèce, tout d'un coup, ça devient, ça devient euh, magique. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez des gens qui ont, euh, qui sont détenteurs de l'infini. Ils sont détenteurs de l'absolu. Moi j'ai un truc qui vaut l'infini. Et puis vous, vous avez le droit à rien. Vous avez le reste. Et ça devient communiste en fait. Ça devient communiste. Euh, ça devient communiste. Et, et d'ailleurs, Maurice Allais, euh, lui, quand il avait vu le problème, il avait vu ce problème de, de valorisation infinie des actifs, immobilier ou pas, hein, actions, obligations, est dedans. Il n'avait il pas dit il faut interdire la propriété privée. C'est pas eu tout ce qu'il dit. Il dit quelque chose de beaucoup plus intéressant à Maurice Allais. Maurice Allais, il dit « je pense qu'il faudrait taxer euh, la propriété ». Alors, il pense spécifiquement à la propriété immobilière à ce moment-là. Il faudrait taxer la propriété immobilière de 2 un peu d'ailleurs ce qu'on a aujourd'hui euh, avec l'IFI. Hein. Euh, et lui, il dit « moi, il faudrait taxer ça, justement pour empêcher ces valorisations infinies et pour obliger les détenteurs de capital à ce que ce capital euh, soit productif ». Soit productif parce que vous y habitez, vous l'utilisez, vous, vous... soit productif dans le sens où ben, il, il va, vous allez euh, le, le, le mettre à disposition de la société, certes pour un bénéfice, mais quand même, et que si ce capital n'est plus productif, et ben vous allez payer cet impôt de 2% tous les ans, qui fait qu'à un moment, ça va devenir très inintéressant d'avoir ce capital et que ça va, ça, le capital va devenir mobile. Et donc, ce que dit Maurice Allais, c'est que si vous faites ça, vous vous assurez la liquidité du capital qui va pouvoir aller dans les mains des personnes qui en seront le plus responsables et qui le feront le mieux fructifier. Mais là, ce qui se passe, on fait exactement l'inverse, nous, en ce moment. Quand on, fait, quand on a nos taux, des taux négatifs, quand on fait baisser les taux et quand on, on, on fait l'inverse, quand on donne du crédit à tout le monde, eh ben, plutôt que d'avoir justement cette espèce de. de plutôt que de s'assurer que le capital reste bien productif est utile, que, que, que les moyens de production soient utiles, on fait exactement l'inverse. Euh, et euh, et excusez-moi, je rebranche mon ordinateur. Euh, et on fait exactement l'inverse et, euh, et du coup, bah, on est encore dans cette situation absolument magique, euh, que, celle que j'aime beaucoup, de ces propositions qui font l'inverse de ce qu'elles prétendent. Et donc, quand aujourd'hui, on vous dit euh, la propriété privée, c'est mal, euh, et que euh, il faut, pour régler les problèmes, euh, il faut, euh, faut qu'on arrête d'être propriétaire, il faut être juste sur l'usage. En fait, ces choses-là, c'est très très clair, ça produit l'inverse de ce que ça prétend. Et ce que vous faites, c'est que vous sacralisez, euh, vous sacralisez toute la source des problèmes actuels. Euh, et euh, quand vous ajoutez euh, un monde où euh, tout le monde est devenu salarié, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 90% de salariés en France. Hein. Mickaël, vous et moi, euh, je ne pense pas que vous soyez salariés. Euh, on, et, et tout un tas de gens, on est des espèces en voie de disparition. Les professions libérales, les, les artisans, tout ça. Et donc quand vous avez des gens qui sont salariés et qui ne sont plus propriétaires, vous avez des gens qui sont totalement déresponsabilisés, dé vous abordez une crise comme celle du Covid de manière très différente. Hein. C'est très différent si euh, tout d'un coup vous êtes indépendant, autonome, responsable, que c'est votre travail qui fait que vous bouffez que vous ne bouffez pas à la fin du mois, vous ne prenez pas du tout les mêmes décisions. Alors c'est sûr que c'est plus difficile. Hein. C'est plus difficile euh, d'être euh, autonome, c'est plus difficile de ne pas avoir son salaire qui tombe à la fin du mois, mais aujourd'hui on est en train de crever de cette déresponsabilisation, et cette déresponsabilisation qui se fait déjà avec, pour moi, une trop grande part ça. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit indépendant, mais bon, on, était, euh, on avait moins de 80 de salariats euh, il y a 30 ou 40 ans. Euh, euh, il ouais, faudrait que je revoie mes chiffres. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, enlever l'autonomie enlever la, la, de son travail, on enlève maintenant l'autonomie de, de la propriété privée immobilière ou autre d'ailleurs, il ben, y a un moment, euh, c'est enlever aux gens euh, le, le, le, leur place dans le monde. et, les, et, et c est, c est, à, à la fin, si vous voulez, on peut se demander à quoi bon Qu'est-ce quoi, qu qu'on fout là À quoi on sert euh, Et ça, c'est une question, ça rend les gens fous. Quoi. Et pour ça, pour moi, là, ça devient absolument dramatique. Et au-delà de simple d'un simple article de l'économie sur la propriété privée, cette espèce de négation de l'humanité, pour moi, c'est une négation de l'humanité. À la fin des fins, quand vous poussez le raisonnement jusqu'au bout, C est, c est vous, vous êtes en train d'écraser les gens avec vos talons euh, comme des gros connards, je suis désolé de l'insulte. Et, euh, et, et c'est mauvais, et ça, c est, c est, ça, ça fait du bien à personne et, et les gens qui font ça aujourd'hui euh, en pâtiront un jour aussi et, et ça leur retombera dessus d'une manière ou d'une autre et, euh, et, et plus c'est tard, plus ce sera violent et plus ce sera dur. Merci Guy, on se retrouve dimanche prochain à la même heure. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux libres et indépendants comme Telegram. Restez libre sur Planète 360.